C'était un vrai, super. On va Moi, manger te... parce que là... Moi, euh... j'ai aucun mal, j'ai aucun mal à un mec ah bah, quand bah, je péter pète. en live Ouais, non, mais ça, ça, on a bien vu, ouais. Ouais, ouais, ça, c'est clair. Alors que oh, lui, là, pour un paie comme ça, il l'assume pas. Bon, en même temps, vu la gueule du paie, je l'aurais pas assumé non plus. J'allais dire, il y a même l'odeur avec, mais ça, c'est le mien, en fait. <rire> Alright, I'm gonna show you guys. I'm, I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really Allez, c'est parti. Let's go. Ah. Je me suis trouvé le bouton, désolé. <rire> je voulais mettre l'écran je de jeu. Je suis accrustée entre temps, j'espère que je dérange pas. Non, ça va. Bon bah non, bah vas-y, hein, on repart avec les mêmes, là. Hein. Ah, bon on va tout dé... ça, je te dis. Ouais, ouais, bah vas-y, bah dis-moi, dis-moi. Vas-y, bah, let's go kitchen, euh, ouais. ouais. Fais chier de pas avoir maestro, en fais chier de rien avoir en fait là sur ce. Fais euh... chier, moi aussi j'ai rien, je vais prendre rouge. Ch... Et on n'a pas pris de mira Parce qu'on s'est dit que c'était bien Non, non, non quest ce qui m'a été? Fais pas le con, mec. Oh, je suis bon. Fais gaffe au trou, fais gaffe au trou derrière toi Dan, tu fais, tu fais, tu fais. Dan, Dan. Oh, Je vais te tuer, Dan J'ai pris des... la sauce Fenêtre kitchen, il y en a à droite de la fenêtre kitchen Caméra installée et fonctionnelle. Top top top, oh, top, euh, top top Dans la chambre, dans la chambre Fenêtre kitchen mort Dans la chambre toujours hein. un monstre Nice 2v5 Il y a encore chambre Personne à la porte, à la fenêtre. Ouais, là encore un au comptable, encore un au je crois. Euh, Jackal et l'eau, il était le garden, pardon. Dernier agent, up for. Si c'est lui là, c'est Jackal, garden, low, 50 HP, ouais, 60 ouais, HP, quand même. Nice. Ouais, il m'a fait peur, Qu'est-ce qui que se, pas se passe, Il hein. faudrait prendre ouais. thermite, uh, thatcher et prendre un contrôle du VIP si possible. Ouais, okay. ok. Ok. Ça marche, hein, écoute. Ok, bon, on fait ça. Bah, donc. écoute, on a qu'à faire ça, ouais, c'est pas mal. Oh, et prendre couteau. une cover par le couloir et la guitare comme ça on open, on plante et c'est réglé. Ouais clairement, okay, bah, bah vas-y ouais. on va faire bah, ça, bah, ça, mec, me bien, ça me semble bien, ça me semble bien, ah, t'as un lead de ouf. Hein. Y'a une place chez Unki, ça t'intéresse Ouais ça... Euh, j'ai malheureusement pas 18 ans. Ah, ah dommage. Ah, on va faire une dérogation, t'inquiète. Franchement, ouais, vu la pas. capacité de leading game que tu ouais. viens de nous montrer, j'ai envie de te dire qu'on a quand même envie de toi. T'es oh. là, t'es dans les papiers mec. Franchement, calme, serein. Oubliez ce que j'ai dit, ce mec. Rien ai Non, ah, top. non mais rien de top. Si, si, SK, SK, maudit, maudit, maudit. Oh, tu Thermite, au pire, push avec glace, push avec glace, il smoke et tute. Uh, bandy Blue. Bandit Blue. Garde une smoke pour uh, la plante glazée. Euh, T'as pas le diffuse. Où ça, où ça Mais non Mais non, ouais, je suis un Toto Il y avait bandit bleu il y a pas longtemps. Prenez le drone, les gars, prenez les drones. Ils sont tous les deux sur site. What pas avec le problème de perspective. Euh... Let's go, let's go, on les défense, ils sont nuls Prends enfin, maestro toi la place de ton route, au nom de dieu Ah mais c'était pour voir si tu Ouais ouais bah je euh... réagis tout le <rires> temps moi les... Ed's... Ed's... Ed's un... C'est quoi ton pseudo Comment on le prononce s'il te plaît Ton pseudo oui, C'est Edzun Edzun, c'est de la merde C'est vraiment pas terrible hein. Euh... Ah ouais donc c'est vraiment de la merde Ah ouais t'as vraiment pas honte mec Oh oh, oh, il oh il nous a clashé le bataille Ça se fait Ah à... Ouais mais ça reste de la non, merde en g*** Je renforce là c'est qu'il y a une raison Ferme ta grande gueule <rire> Oula moment faut être un peu strict, voire mal poli. Montagne sur moi là, à la porte. Mort montagne je suis pas mort, c'est pas Info mort. pas. Je suis pas ça, mort, je suis pas mort. Il est sur le toit, il est sur le toit. Il est où, il, où il est où Ils sont deux, ils sont il deux. Est, il est bas Oh là là là là t'as vu, je t'avais dit de prendre maestro. Mais, mais oui, et donc, français, pas, et, et Ouais, ouais, non, mais t'auras. Non, non, non. Autant tu peux dire plein de conneries, mais te considères pas comme français. Euh... Non, mais je. Quand t'es belge quoi, garde ta nationalité, elle est pas ouf, mais garde-la, ah, garde-la. Que... Ouais, a... mais nous on est champion, ouais. champion du monde hein, ça... sur Rainbow Six. Bon bah voilà, champion du monde. Au football, bon, bah, voilà, champion du monde. Ouais, faites ça, s'il te plaît, deux secondes. Merci. Hello les mecs, comment ça va J'espère que vous allez bien Et que vous vous hydratez correctement En cette période estivale Ouais je travaille mon tube de l'été Ouais oh, pas ça, sûr qu'il passe l'automne celui-là <rire> Excellent, excellent Génial, t'es génial Attends tranquille, tranquille Les caméras et qu plus qu'ils sont dans les deux sont dans, hein. vous pouvez penser rentrer sur site Je rentre sur site je plante, je plante. Bien, ah ouais, bien, ouais, bien, ouais, bien, ouais. Allez, mec, bien, ouais. Au moment ouais. où tu mets la smoke, le mec va forcément prendre une ligne. Et Mais tu vois, fait, là, ça, ça, ouais. quand on a trois poils au SGOG. Au SGOG Au SGOG. Oh, euh, oh, oh j'ai oh, foiré ma blague. Je voulais dire SGOG. <rire> le SGOG. Le SGOG. Nouvelle impadice chez l'enfant de moins de 13 ans. <rire> je suis pas sûr de celle-là. Le vip c'est pour mary Salut petit drone Brand, hein. Brand. Attention ah, main qui s'est un peu annoncé il y a 3 heures J'arrive <rire> Ouais c'est clair t'as pété le truc du main Ça va pas l'air de plus vip il est mort salle de bain ou quoi Non salle de bain je crois pas Poulain C'est le belge qui a donné les calls hein. Oh p***** 5 v2 sur moi, sur moi. Une 5 okay, putain, où chut, chut, décale pas, décale pas Edes, décale pas, décale pas Edes. Ouais, c'est ah, c'est pas difficile. Le capitaine. Ne très... décale pas, décale pas, décalez pas les gars, retournez sur site. Décalez pas, c'est mon kill. C'est tellement ça en plus. J'ai gagné, expérimenté à combler. Ouais, j'ai gagné des crédits. Yoppé on allait manger De la nourriture, oh, tu parles Oui absolument. Bah de rien, bisous bisous. Rendez-vous t choses, ça marche, te poulet. Te ouais, te reste ça. tranquille quand même. Va, va manger ton Yop et euh, calme-toi. <rire> <rire>